Développée par Monoprix, Click Qualité est une formation 100% digitale dédiée à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. Elle cible 6000 collaborateurs du rayon alimentaire frais ou ayant un rôle dans la chaîne du froid. Créée en 2012, la formation jugée trop institutionnelle et descendante a été transformée pour devenir un vrai moment d'apprentissage aligné sur la stratégie de l'entreprise. Easy, minimiser les contraintes, et Enjoy, maximiser le plaisir. Conçue avec des opérationnels, cette formation obligatoire se veut plus simple, avec un seul module dont le contenu s'adapte en fonction des spécificités métiers de l'apprenant. Plus courte, le collaborateur n'est formé que sur les connaissances qu'il a besoin d'approfondir. Plus concrète, avec des mises en situation au plus proche de la réalité du terrain. Plus fun, avec une logique de gamification. Concrètement, dans une logique de pédagogie inversée, L'apprenant commence par choisir son métier. Il passe alors un test préalable. Si celui-ci s'avère concluant, il reçoit un badge validant ce point de contrôle. Sinon, il doit approfondir. Il analyse alors différentes situations et formule ses recommandations. Il passe ensuite de nouveau le test pour valider ses acquis. Une fois qu'il a remporté les six points de contrôle, sa mission de sécurisation du magasin est considérée comme réussie. L'apprenant vient de valider sa formation, qualité. Les résultats attestent de la réussite du dispositif. Le nombre de formations validées est en augmentation de 12% et les notes émises lors des inspections en magasin sont meilleures alors même que les référentiels sont plus exigeants qu'auparavant. Monoprix va désormais capitaliser sur les retours d'expérience pour continuer d'enrichir son dispositif.